Le Digital Content Hub, donc c'est un projet qui a été lancé euh, euh, en juillet dernier, c'est un, un projet qui, euh, qui est fait en, en partenariat avec l'Agence française de développement, euh, les services économiques de l'ambassade et c'est un des premiers projets qui a bénéficié du, du financement de l'AFD dans les industries culturelles. L'idée étant de créer, comme je le disais, un Digital Content Hub dédié aux industries culturelles, un lieu dédié à, à l'innovation euh, et, et, et à, à, à la façon dont on peut appréhender les nouveaux marchés de l'audiovisuel le jeu vidéo, la réalité virtuelle, la musique et tout ce qui est web-contenu, en mettant en avant l'expertise française et le savoir-faire d'expertise française. On a créé ce partenariat autour d'un programme qui a été initié en 2016 par l'ambassade de France, qui est le Digital Lab Africa, qui est un programme d'incubation pour les talents émergents des industries culturelles en Afrique. Ici, c'est un lieu qui est dédié essentiellement à des, à des jeunes qui sont sortis du système scolaire, qui, ont, qui sont au chômage ou qui ont des difficultés à trouver de l'emploi. Ce lieu leur permet soit de monter leur propre entreprise, soit de trouver des qualifications qui leur permettent de retrouver un emploi de façon assez rapide. C'est un écosystème très émergent et qui est associé à l'université de Witz et, euh, et ce lieu bénéficie aussi de l'appui de très grandes entreprises internationales euh, qui viennent accompagner euh, ces formations qui sont mises en place par Timologong. Euh, Donc il y a de l'incubation d'entreprises, de la formation sur mesure euh, pour répondre aux besoins du marché. Et l'idée aussi c'est de pouvoir permettre euh, de la recherche et développement sur des nouveaux formats et permettre à des partenaires de créer ici les contenus de demain qu'ils vont pouvoir utiliser au sein de leur entreprise. Tous les ans, il y a un appel à candidature par an. Les dix projets sélectionnés bénéficient d'un programme d'incubation sur mesure qui comporte 3000 000 euros de dotation pour les aider à développer leurs projets et une incubation sur mesure qui comprend deux mentors, un mentor africain, un mentor français parmi l'écosystème des partenaires du Digital Lab Africa. Un, un, un mois de séjour en France dans un lieu d'incubation qui peut être un lieu comme la gaieté Lyrique ou comme une image ou Picta Novo en fonction des, des, des domaines dans lesquels euh, se développent les projets, euh, les projets que nous incubons. En plus de ça, il y a une participation à un marché professionnel. Nous nous permettons à nos porteurs de projets d'avoir euh, accès à du, du réseau, euh, des rencontres et de la visibilité. Plus de 45 partenaires cette année euh, nous ont accompagnés dans le process d'incubation du DLA. Nous sommes partenaires du Festival de Cannes, nous avons été partenaires du Festival IOMA, nous sommes partenaires de, de, de, de, de, de, du Festival d'animation euh, d'Annecy. I'm very excited that in this past year we've launched the Digital Content Hub in partnership with AFD that provided financing as well as IFAS in terms of technical partnership to really make sure that we're growing and strengthening the content ecosystem in South Africa. If you look at where we come from, this place was dilapidated. These were empty buildings um, with a lot of homelessness in the neighbourhood. Uh, there's a lot of unsafety. Part of Wits University also investing in the infrastructure to make sure that we we transform it and we can see where and how it's positively influencing the rest of the neighborhood. We find ourselves in Bromfontein. It has the resources, it has the manpower in order to permit us to make a positive contribution to Johannesburg, positive contribution to the province, to the country and with the digital lab Africa um, program that you're running there it allows us to, to take our influence into the rest of the continent as well in the space of digital innovation, music creation, basically content development and that is why we're in Bram